Alors là, on se retrouve pour la vidéo que j'attendais le plus de vous tourner. <rire> Salut la petite j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet assez important, un sujet dont je parle absolument tout le temps avec mes potes. Donc, puisque j'en parle tout le temps avec mes amis, j'allais forcément en parler avec vous. Aujourd'hui, on va parler de Disney+. Souvenez-vous, il y a quelques mois en arrière maintenant, je vous avais fait une vidéo spéciale sur les contenus que j'attendais de découvrir avec impatience. L'attente a été extrêmement longue avant d'avoir Disney+, en France, puisque ça arrive à partir du 24 mars prochain, mais eh <rire> bien, moi je n'ai pas attendu jusqu'au mois de mars, euh, j'ai réussi à avoir la version US une semaine après la sortie, et donc en fait depuis le mois de novembre, je chill sur Disney+, avec des mois où euh, j'ai pas arrêté de consommer du contenu, et des mois où j'ai été plutôt sage, ça donne une bonne moyenne pour vous parler un petit peu de ce que j'ai aimé et ce que je conseille de regarder sur Disney+. Ce que je vous propose si ce rendez-vous vous plaît, c'est euh, de faire le point d'ici quelques semaines, que je vous fasse de nouvelles recommandations, de choses à regarder sur Disney+, de petites pépites que j'aurais trouvées, etc. Pour l'instant, on ne sait pas si on aura du contenu exclusif en France. Je ne sais pas encore non plus si je vais garder la version française ou la version US, euh, pour être complètement honnête avec vous. J'attends de voir ce que va donner la version française avant de me décider. Mais je me dis que ça peut être vraiment sympa, ça peut vous donner euh, des petits aiguillages de choses que j'ai aimées ou pas d'ailleurs. Moi, j'ai parler de séries de films avec mes potes donc euh, bah, pourquoi ne pas partager ça avec vous tout simplement autre petite précision avant de commencer je fais un petit disclaimer euh, moi j'ai testé donc du coup la version us pendant toutes ces longues semaines euh, ce qui fait donc qu'il euh, risque d'y avoir des programmes dont je vous parle ici qu'on n'aura pas en france à l'heure actuelle je ne sais pas ce qu'il va y avoir sur euh, notre version à nous donc je m'excuse pour ça j'espère ne pas vous donner trop de faux espoirs et qu'on aura une majorité euh, de choses chez nous et une deuxième petite chose et je m'excuse également pour ça, je sais qu'il y a une bonne partie de ma communauté qui vient de Belgique Et euh, bah, je sais que vous, vous devez attendre cet été N'hésitez pas à prendre un calepin avec des notes de toutes les choses que vous pourrez découvrir cet été Et je suis vraiment désolée pour vous que vous deviez attendre aussi longtemps, j'avoue que je comprends pas trop pourquoi Donc euh, je vous dis bon courage On va commencer tout de suite et la première chose que je vous conseille de regarder Je pense que c'est trouvable d'ailleurs depuis un petit moment sur internet puisque j'ai vu beaucoup beaucoup de gens euh, les regarder en avant, c'est The Imagineering Story. Donc c'est une série dont je vous ai déjà parlé au mois de novembre dernier, qui à mon sens a quand même un intérêt assez fort, euh, surtout maintenant que j'ai découvert du coup les 6 épisodes. The Imagineering Story, c'est euh, une série en 6 épisodes qui va vous parler euh, du coup des parcs Disney, de l'imaginerie qu'il y a derrière, donc comment est-ce qu'ont été conçus les attractions, comment est-ce qu'ont été conçus les hôtels, euh, quelles ont été les difficultés à rencontrer les nouvelles technologies. Euh, on part vraiment dans les coulisses des parcs avec des choses qu'on n'a jamais vues auparavant et chacun des six épisodes est dédié à un parc Disney, ce qui fait donc qu'on a tout un épisode sur Disneyland Paris. Et euh, petit fait que moi je trouve très intéressant, c'est que la série évoque certes les bons côtés euh, des parcs Disney et euh, les plus belles choses qu'ils ont créées, mais aussi leurs échecs. Euh, les moments de doute, les moments de difficulté, notamment sur euh, Disneyland California Adventure et euh, les Walt Disney Studios, qui est un peu la bête noire hein, euh, des parcs Disney, soyons honnêtes. Mais ça, très très intéressant, ça parle euh, des difficultés pour s'adapter à une nouvelle culture. Coucou euh, les parcs chinois. Euh, ça parle euh, donc de nous aussi, de, euh, de l'avenir aussi des parcs Disney et c'est une série qui est extrêmement bien faite on sent qu'elle a été faite par des fans pour des fans mais d'un autre côté c'est aussi accessible à tout public à mon sens et je pense que c'est vraiment une série qu'il faut découvrir, euh, c'est une pure merveille, une pure réussite et euh, il me semble qu'une saison 2 sera dans les cartons et si c'est le cas euh, je croise les doigts très très fort, ce serait une très très bonne idée en tout cas euh, parce que je pense qu'il y a encore plein, plein, plein, plein de choses à explorer. Puisqu'on parle un petit peu euh, des parcs Disney, petite découverte que j'ai faite donc hier, il y a la série One Day at Disney euh, qui est donc une série que je ne sais pas encore si on aura en France. Ce que je trouve un peu bête d'ailleurs parce qu'il euh, faut savoir que le livre One Day at Disney est vendu à Disney en Paris actuellement. Alors que euh, quand on voit la série, en tout cas sur la version euh, US, on n'a pas de VF. On a VOSTFR mais on n'a pas de VF donc du coup je ne sais pas si si les contenus vont être inclus ou non sur Disney, mais donc du coup, One Day à Disney, il y en a deux sur Disney il y a euh, la partie short et euh, la partie documentaire. Et en fait, ça traite euh, de tous les aspects, de tous les métiers qui peuvent être présents en tant que cast member à Disneyland. Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très sympa, très, très intéressant à suivre. Sauf qu'en fait, ça évoque des métiers qui sont euh, très spécifiques au parc. Je pense notamment au conducteur du train ou euh, enfin, au conducteur du train. <rire> J'arrive pas à me souvenir là comme ça d'un autre métier mais euh, aussi de choses qui n'ont absolument rien à voir en fait avec euh, les parcs Disney euh, puisque bah, c'est A Day at Disney et pas at Disneyland des personnes qui sont présentateurs à ABC euh, on a une performeur à Broadway euh, qui fait Rafiki du Roi Lion on a euh, Bob Iger ça c'était génial ça n'a pas été un coup de cœur comme je l'attendais de mon côté, mais c'est vrai que j'ai trouvé la série sympathique. Par contre, si je peux vous donner un conseil, regardez d'abord le documentaire qui fait une heure, et ensuite regardez potentiellement les shorts, parce que dans les shorts, il y en a beaucoup qu'on a déjà vu, et qui sont en fait des reprises euh, des moments du documentaire, je pense notamment à la partie Bob Iger qui n'apporte absolument rien. Donc essayez de faire le comparatif des métiers qu'on a déjà vu, ou ceux qui n'ont pas été abordés, pour découvrir des choses en plus, parce que, enfin voire deux fois la même chose, ça a un intérêt plutôt limité. Sur la version US, il y a quand même pas mal de contenu sur les parcs Disney. Et les découvertes que j'ai pu faire, c'est... Euh, il y a notamment une émission euh, que moi j'ai regardée cet hiver, du coup, en préparant mon sapin qui est spécialement dédié en fait à la transformation des parcs disney à la saison de noël et j'ai trouvé ça génial c'est le genre de programme qu'on a nous à la télé en france pour parler de disneyland paris notamment à la période de noël mais j'ai trouvé ça très très cool et j'espère qu'on aura ce genre de contenu aussi pour disneyland paris à l'avenir par contre un truc que j'ai adoré c'est disneyland around the seasons euh, je sais pas encore une fois si on l'aura en france je croise les doigts très très fort et en fait ce sont les émissions euh, que walt disney avait à la télévision sur ABC parler du parc disney enfin, ça de disneyland après son premier dixième anniversaire après la première décennie passée plutôt dans les parcs disneyland et en fait, ça nous montre notamment les attractions de l'époque, les cérémonies d'ouverture, etc. On a Walt Disney qui présente. Les personnes qui aiment euh, les documents d'archives, qui aiment euh, le vintage, etc. vont adorer cette partie-là. Elle est vraiment très très bien faite. Et c'est pas mal du tout, si vous avez déjà été à Disneyland Resort, de pouvoir comparer en fait comment le parc était à son ouverture versus maintenant. J'ai trouvé ça très très beau et très intéressant. Et moi, la partie qui m'a le plus intéressée, c'est vers la fin. On a une partie où en fait, on nous montre toute une parade. Je pense que c'est la parade de Noël. Et en fait, on voit les différences entre maintenant, où tout va être basé sur les chars Disney, ou le spectaculaire, etc., euh, les effets techniques, et l'époque, qui était beaucoup basée sur l'interaction avec le public, l'humour. C'était pas forcément euh, des parades qui étaient impressionnantes visuellement, mais il y en avait partout en fait. Il y en avait dans tous les coins, les enfants riaient aux éclats. Et c'est vrai que c'est pas la même magie maintenant, et ça m'a amené à réfléchir en fait à la place des parades Disney maintenant dans les parcs et euh, les spectacles comme ça de rue qui manque peut-être aujourd'hui. Il y avait beaucoup d'interactions entre les personnages et le public. Il y a notamment un moment où on voit les personnages danser avec les enfants, genre les emmener au milieu de Main Street pour les faire danser. C'est des choses qui n'existent plus aujourd'hui et qui peuvent être un peu dangereuses malheureusement. Les personnages ont parfois des mimiques faciales, je pense notamment je crois à Winnie qui bouge sa bouche. Et ça c'est des choses qu'on n'a pas du tout et j'ai trouvé ça vraiment très très très très sympa. Toujours dans la catégorie Parc Disney, et là on est sur mon point faible absolu, c'est Disney Fairytale Wedding qui est donc la série par excellence que j'attendais le plus de découvrir sur Disney+, Plus, je vous en avais d'ailleurs parlé à l'époque sur ma vidéo de novembre. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont en fait des mariés, enfin des futurs mariés qui se marient à Disneyland Resort ou à Walt Disney World ou sur la Disney Cruise Line. On découvre toute la cérémonie. Il y a aussi des demandes en mariage qui sont absolument trop mignonnes. Et en fait, on suit les mariés dans toutes leurs étapes. J'avoue que j'ai été à la fois très heureuse et très déçue parce que je trouve qu'au final, on ne voit pas grand-chose. On passe plus de temps à nous raconter l'histoire des mariés et comment est-ce qu'ils sont tombés amoureux et se sont mis en couple plutôt que de savoir comment est-ce qu'ils ont fait leur choix pour avoir telle ou telle ou telle ambiance. A chaque fois, ce qui est plutôt cool par contre, c'est que euh, Disney organise des surprises pour les mariés et euh, voir les paillets dans les yeux, c'est juste magique. Ouais, mon petit cœur fragile adore ça. <rire> je sais pas si on les aura en France, j'espère très très fortement. J'ai pu constater qu'il y avait des VF sur la saison 1 et sur la saison 2, ou l'un des deux, je me souviens plus, donc je me dis qu'il y a quand même de l'espoir et pourquoi pas un jour avoir des épisodes à Disneyland Paris, s'il vous plaît, s'il vous plaît, surtout qu'en plus on a un service de mariage maintenant, ce serait incroyable. Faut que je vous parle quelque chose qui est pour moi très important, ce sont les courts métrages, j'adore ça déjà de façon générale, mais c'est vrai que sur Disneyland Disney Plus, il y en a quand même pas mal qui sont exclusifs, je pense notamment au Disney Short Circuit, qui sont les derniers que j'ai découverts en date. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est que vous avez un court-métrage qui est vraiment très très court, euh, mais juste avant, en fait, vous avez euh, le réalisateur qui prend la parole pendant quelques secondes pour expliquer son univers, pourquoi est-ce qu'il a choisi tel ou tel univers, les difficultés qu'il a pu rencontrer, etc. Et je trouve ça hyper intéressant. Déjà, enfin, on met un peu en avant les réalisateurs des courts-métrages, parce que vraiment, c'est un truc qui passe à la trappe généralement, mais en plus de ça, on a une petite explication avant les images, et j'ai trouvé ça magnifique, déjà parce que j'adore les courts-métrages, hein, je pense que vous l'aurez compris. Mais encore et surtout parce qu'à chaque fois c'est des univers visuels et des histoires qui sont complètement différentes les unes des autres. On a des choses très mignonnes, très gamines. Je pense notamment à Just a Talked, juste une pensée que j'aime moi personnellement énormément mais euh, des choses qui sont beaucoup plus expérimentales comme Zenith par exemple qui est un peu inspiré de Fantasie et donc je suis complètement folle de la musique vraiment je vous recommande d'aller les découvrir si jamais on les a chez nous mais ça je pense quand même qu'on les aura dans les courts métrages aussi on a donc les Sparkshots, dont je vous avais parlé il me semble aussi en novembre donc il y a les trois premiers qui étaient dispo sur Youtube et ils en ont rajouté trois exclusifs à Disney Plus que moi j'aime un peu moins j'ai trouvé ça très sympa j'ai notamment aimé celui euh, qui s'appelle Float je crois avec le petit enfant qui est attaché et qui vole euh, mais sinon, euh, j'ai pas eu les coups de cœur que j'ai pu ressentir notamment en voyant Pearl euh, sur YouTube. Donc voilà, mais si vous les avez pas encore découverts, bah, n'hésitez pas à vous faire un petit marathon un petit binge watching. Et par contre, on a un court-métrage exclusif Pixar, qui est Lamp Life. Donc Lamp Life, c'est le court-métrage sur la bergère dans Toy Story 4. Et en fait, ça nous raconte ce qui s'est passé en fait entre euh, bah, la disparition de la bergère dans Toy Story et comment est-ce qu'on l'a retrouvée dans Toy Story 4. C'est un court-métrage qui est sympathique, mais qui, à mon sens, n'est pas non plus incroyable. J'ai pas eu le coup de cœur d'émotion et de rire auquel je m'attendais. Il est sympatoche, mais sans plus. Et toujours dans les contenus cinéma un peu poussés, j'ai fait une petite découverte récemment qui est un documentaire sur Frank et Holly Johnson. J'ai vraiment eu un coup de cœur dessus. C'est vrai que pour moi c'est quelque chose qui manque pour l'instant sur Disney ⁇ tous ces documentaires auxquels on devrait avoir accès justement. Frank Thomas et Holly Johnson, c'est quand même des figures emblématiques de l'univers de Disney, donc très contente d'avoir pu découvrir un film sur eux. Ils sont tellement attachants et ils sont tellement humbles, et pourtant ils ont tellement influencé le monde Disney que vraiment c'est quelque chose qu'encore une fois je vous recommande à 100%. En parlant aussi d'images d'archives, là j'ai pas encore eu l'occasion de voir ça. Mais je vous ferai sûrement un update euh, la prochaine fois que je ferai une vidéo du même style. J'ai pu constater qu'il y avait euh, des épisodes du Mickey Mouse Club euh, des années 50, donc en noir et blanc, etc., disponibles sur Disney+. Encore une fois, je ne sais pas si on les aura chez nous, mais si c'est le cas, je pense que je vais me régaler. On continue avec une autre catégorie euh, dont je vous avais aussi parlé en novembre. Décidément, j'avais beaucoup parlé en novembre. Cette vidéo m'avait beaucoup plu. C'est pour vous parler des séries Disney Channel, euh, mais les séries d'animation. J'adore ça, euh, vous le savez certainement. Et en fait, j'en ai profité pour faire des marathons. Donc il y en a beaucoup qui me tentent il faut notamment que je me refasse toute l'intégrale de Phineas et Ferb. Et je découvre petit à petit Gravity Falls, mais il faut que je me plonge vraiment dedans. Et c'est vrai que le fait d'avoir Disney+, ça aide, parce qu'on peut tous les enchaîner. Moi, ce que j'ai redécouvert ou découvert, redécouvert d'ailleurs c'est euh, DuckTales donc la saison 2 que je n'avais pas eu l'occasion de voir j'ai adoré encore une fois j'attends la saison 3 avec grande impatience et également euh, la série sur réponse j'avais jamais vraiment pris le temps euh, de découvrir cet univers je savais que c'était une série qui était intéressante mais je m'y étais jamais vraiment penchée. et au final j'ai découvert une série qui était vraiment très riche très bien développée euh, avec des personnages extrêmement attachants, une réponse plus forte que jamais, qui se retrouve avec des problématiques assez sombres. Et au moment où je vous parle, au moment où je tourne cette vidéo, je n'ai qu'une hâte, c'est de découvrir la saison 3. <rire> je ne sais pas quand est-ce qu'elle arrive, parce qu'apparemment elle est en cours de diffusion aux US, mais j'ai eu un véritable coup de cœur, euh, et la fin de la saison 2 est vraiment haletante. Donc euh, j'ai hâte de pouvoir les découvrir chez nous et ça je pense par contre qu'on les aura sur Disney Plus en France. D'ailleurs, euh, si jamais ça vous tente, n'hésitez pas à rester en scène post-générique puisque je vais vous parler euh, des choses qui m'ont déçu euh, sur Disney Plus, des choses que j'ai testées et désapprouvées. Et il y a notamment une petite série euh, voilà qui a été une véritable déception pour moi, mais on en parle plus tard. Et enfin, la dernière petite chose dont je voulais parler avec vous dans cette vidéo, c'est Noël, donc qui est un film exclusif Disney Plus j'ai adoré alors c'est plus du tout la période pour le voir puisque noël c'est un film de noël comme le nom l'indique il est génial donc si vous adorez les films de noël et que vous pouvez les voir toute l'année foncez de quoi est ce que ça parle c'est très simple noël c'est euh, la fille du père noël sauf que le père noël qui va avoir besoin d'un remplaçant euh, va se fier à son fils plutôt qu'à elle parce que bah ça se transmet de père en fils depuis des générations il ne se sent pas du tout capable d'assumer sa responsabilité de père noël donc elle va devoir partir à sa rescousse à sa recherche et euh, il va se passer tout un tas de rebondissements que je ne vous dis pas. Mais euh, ce film est juste génial. J'ai eu un énorme coup de cœur dessus et je l'ai adoré. Même si j'adore les films de Noël, j'avoue que celui-là, il a quand même une place particulière dans mon cœur. Voilà ma pixie Army, c'est tout pour cette petite vidéo de mes recommandations sur Disney+. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez revoir ce rendez-vous, euh, revenir dans les prochaines semaines slash mois sur la chaîne. Moi je me ferai un vrai plaisir de le faire parce que j'adore ça. Donc je pense que même si vous n'êtes pas d'accord, il y a des chances que je le fasse. Je pense que ça vous plaira de toute façon. Si vous avez euh, de votre côté Disney+, si vous l'avez testé, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Dites-moi euh, quels sont les contenus que vous attendez le plus, ou que vous avez déjà vu aussi. Cette longue liste de choses que je vous ai données, il euh, y a des choses que vous avez testées de votre côté, ça m'intéresserait énormément d'échanger avec vous sur le sujet. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Je vous aime Bisous, bisous, bisous Alors là, on va passer au sujet qui fâche, et pourtant c'est un sujet que j'adore, puisque ce sont euh, mes déceptions. J'en ai quatre à vous présenter, et euh, la toute première, c'est euh, Les Trois Caballeros, qui n'est pas une exclue Disney+, mais qui est une série qui a été diffusée, il me semble, uniquement dans un pays d'Asie. Je me demande si c'est pas l'Indonésie ou les Philippines, un truc un peu obscur comme ça, et personne n'a compris pourquoi est-ce qu'on l'avait pas dans le reste du monde. Ça reste toujours une question en suspens. Et en fait les trois caballeros, c'est une série euh, sur Donald et euh, José Carioca et Panchito qui en fait reprennent euh, le rôle de leurs ancêtres lointains et qui vont euh, se mettre à devenir des super-héros. Alors au départ j'étais assez emballée, pas forcément par le sujet mais euh, je trouvais l'animation assez belle et surtout j'étais curieuse euh, de découvrir cette série dont on n'avait pas pu profiter en France notamment. Et au final, eh ben, l'humour est extrêmement potache, c'est très gamin euh, C'est très décousu et euh, du coup j'ai lâché au cinquième épisode et pourtant j'ai forcé, surtout parce que je supporte pas le méchant pour être honnête. Mais si jamais vous avez découvert la série et que vous me conseillez d'aller jusqu'au bout, n'hésitez pas à me le dire, hein, peut-être que je me forcerai pour aller plus loin. Mais j'avoue que là, ça a été trop pour moi. Alors, la deuxième chose, le deuxième film que j'ai détesté pour le coup, euh, c'est un film aussi exclusif à Disney, et il s'agit de La Belle et le Clochard Live. Pourtant, il y a beaucoup de gens qui avaient beaucoup d'attentes sur ce film. Moi, j'avais pas d'attente spécifique. Je me suis dit, si film une direction Disney, c'est qu'il doit pas être incroyable, mais on va quand même lui donner sa chance. Ah, ça a été la déception. <rire> j'ai trouvé le film très plat. Euh, mignonnet mais clairement c'est pas un film qui aurait pu à aucun moment euh, aller au cinéma, hein, voilà euh, c'est un vrai téléfilm pour le coup et surtout c'est un copier-coller de l'original mais à ce point là en fait ça m'a fait exactement le même effet que pour le Roi Lyon c'est à dire que vraiment tu mets les images côte à côte et c'est les mêmes sauf qu'il y a une chose qui change et c'est dommage parce que c'est ma chanson préférée du film ils ont changé la chanson des Siamois ils ont changé la chanson des Siamois et il me semble qu'ils ont changé la race des Siamois aussi si ma mémoire est bonne je suis pas sûre à 100%, peut-être qu'ils ont laissé les moi, mais en tout cas, ils ont changé et les voix et les paroles. Et en fait, ils ont obtenu quelque chose qui n'était plus du tout drôle. Et c'est très très dommage pour le coup, parce que peut-être que c'est une séquence euh, qui ferait polémique si elle était reprise telle qu'elle... Euh, mais c'est vrai que quitte à changer la chanson, essayer de prendre quelque chose qui a un peu le même ton, qui va être amusant, parce que les, les Siamois avaient quand même une personnalité qui était extrêmement forte, alors que là, pour le coup, c'est plus du tout le cas, et j'ai trouvé ça très dommage. Troisième déception, mais celle-ci, je m'y attendais, euh, c'est la série sur Forky, euh, qui est donc une série dédiée aux enfants, et qui vous permet un petit peu euh, d'expliquer des concepts pour les très jeunes enfants, donc il y a l'argent, l'amour, etc. Et alors j'ai détesté, mais je pense que c'est parce que je suis pas le public, est-ce que pour un petit enfant ce sera parfait Je pense que oui. Euh, mais en tant qu'adulte, clairement, je ne vois pas l'intérêt. Ce qui est cool, c'est qu'ils prennent euh, des personnages de Toy Story en guest star pour participer et interagir avec Forky. Mais moi j'avoue que j'ai beaucoup de mal avec ce personnage déjà de base. Donc euh, ça ne m'a pas aidé. Dernière déception, euh, la quatrième, et c'est ce dont je craignais. C'est ce que je craignais euh, dans ma vidéo justement euh, dédiée à Disney, en novembre dernier. Euh... C'est euh, Pixar IRL qui en fait ressemble à euh, Vidéogag, pour ceux qui ont la référence. En fait, euh, on vous met en avant euh, des personnages Pixar dans la vie réelle, je pense notamment au robot de Wally ou euh, au tableau d'émotions de Vizersa, sauf qu'en fait c'est surjoué, c'est avec des acteurs, et on observe juste la réaction des gens avec des rires enregistrés derrière, et ça dure 3 ou 4 minutes. C'est des petites pastilles, mais au final... Je trouve qu'il y avait un vrai potentiel autour de cette idée et qu'il n'a pas été exploité à sa juste valeur, donc je suis un petit peu déçue. Voilà, je vous fais des bisous.